Ésaïe chapitre 53, verset 3. Il est méprisé et délaissé des hommes. homme de douleur, et sachant ce que c'est que la longueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Le chapitre 53 d'Ésaïe. Est souvent nommé le serviteur opprimé par les hommes, exalté par Dieu, source de paix pour les rebelles. Ça, c'est le titre que je trouve dans ma Bible Tob. Et en fait, la section commence déjà à partir du verset 13 du chapitre 52. Si nous voulons comprendre ce chapitre, qui est un chapitre messianique, c'est-à-dire un chapitre qui parle du Seigneur, il faut évidemment le remettre dans le contexte de son œuvre. Vous savez que tout l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. De nombreux écrits de l'Ancien Testament nous parlent des souffrances de Jésus-Christ nous parle de sa crucifixion, nous parle de sa mort. Le chapitre 53 d'Esaïe, tout comme le psaume 22, sont peut-être les, les, plus, les plus criants, enfin ceux qui parlent le plus de cet événement si important. Ésaïe est un prophète qui a écrit euh, au 8e siècle, dans des circonstances assez particulières, où Israël allait euh, bientôt être emmené en captivité à cause du péché. Nous retrouvons beaucoup de correspondances dans le Nouveau Testament du livre des Les évangiles sont remplis de citations des Aïe. Les, les, les... Le livre des était très lu, médité. Euh, et euh, d'ailleurs on a retrouvé un rouleau du livre d'Esaïe dans les grottes de Qumram C'est-à-dire combien ce livre était étudié, pourquoi c'est en quelque sorte l'évangile qui est annoncé dans l'Ancien Testament L'évangile est annoncé dans l'Ancien Testament au travers de ce livre d'Esaïe Donc ce verset euh, 3 du chapitre 53 en fait nous parle du Seigneur et nous ne pouvons pas le prendre du Seigneur euh, souffrant, nous ne pouvons pas le prendre sorti de son contexte. Le Seigneur, d'ailleurs, euh, on retrouve dans Marc, dans Marc, bien des, des mentions. Marc, au chapitre, euh, au chapitre 9 et au verset 11, les disciples interrogent et disent « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Et Jésus leur dit, certes, Élie vient d'abord et rétablit tout. Mais alors comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit beaucoup souffrir et être méprisé Eh bien, je vous le déclare, Élie est venu et lui en fait tout ce qu'il voulait, selon ce qu'il est écrit de lui. Élie, Jésus lui-même va le dire, c'est donc Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui est déjà annoncé dans les derniers les dernières versets. » « Voici, mon serviteur agira sagement, il sera exalté et élevé et placé très haut. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait plus que celui d'aucun homme et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Ainsi il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. » Des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé Il montera devant lui comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme, ni éclat. Quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé est délaissé des hommes, hommes de douleur et sachant ce que c'est que la longueur et comme quelqu'un de qui on cache sa face, il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, lui a porté nos longueurs et s'est chargé de nos douleurs et nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé, mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent et il n'a pas ouvert sa bouche. Il est ôté de l'angoisse et du jugement et sa génération qui la racontera car il a été retranché de la terre des vivants à cause de la transgression de mon peuple lui a été frappé et on lui donna son sépulcre avec les méchants mais elle a été avec le riche dans sa mort parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche mais il plût à l'Éternel de le meurtrir. Il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Il prolongera ses jours et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs. Et lui il portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands et il partagera le butin avec les forts parce qu'il aura livré son âme à la mort et qu'il aura été compté parmi les transgresseurs et qu'il a porté le péché de plusieurs et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. C'est le livre des à partir du chapitre 52, verset 13 et le chapitre 53 La mort est entrée dans le monde par la chute de l'homme et la chute, nous entendons donc la mort spirituelle qui sépare l'homme de Dieu donc c'est par le péché qu'elle est venue, au commencement et c'est ainsi qu'il est d'ailleurs toujours venu, la mort spirituelle, par le péché. La mort vient toujours par le péché. Regardez euh, ce qu'il dit dans Romains 5, verset 12. « C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. » Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Donc la mort est le résultat infaillible du péché. Et la conséquence, c'est que la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. La mort est l'héritage de tous les hommes, puisque, en quelque sorte, en Adam, tous les hommes étaient euh, déjà euh, enfermés. Alors la mort s'est non seulement étendue à tous les hommes, mais elle a pénétré l'esprit la relation spirituelle avec dieu est morte au jour de la transgression mais elle s'est aussi étendue à l'âme de l'homme et au corps de tous les hommes hein, puisque les corps meurent, euh, la mort physique ce que nous appelons la mort c'est la mort physique du corps et euh, l'âme a besoin pour vivre d'être euh, Renouvelé par Dieu, d'être racheté par Dieu. Donc, il est indispensable, en fait, que l'homme reçoive la vie de Dieu. vivre. souvenez-vous qu'il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la vie vient par là, par les paroles que Dieu va prononcer. On on se rend bien compte que le salut ne peut pas être, le chemin du salut ne peut pas être dans une réforme humaine. Car la mort, c'est quelque chose d'irréparable. Et le péché doit être jugé avant qu'il puisse y avoir une délivrance de la mort. Et c'est exactement, en fait, ce que nous a porté le Seigneur Jésus. L'homme qui pêche doit mourir. Ça, c'est la chose qui est annoncée dans la Bible. Et il n'y a pas de... D'animaux ou d'anges qui puissent euh, subir cette pénalité de mort à la place de l'homme C'est la triple nature de l'homme qui pêche C'est donc l'homme qui doit mourir Et donc pour l'humanité il n'y a que l'homme, l'humanité qui peut faire expiation L'expiation ne peut pas être faite par des animaux ou par des anges c'est pas un homme. Alors le Seigneur Jésus est venu et il a pris sur lui cette nature humaine, la même que la nôtre, afin de pouvoir être jugé à la place de l'humanité. Seigneur Jésus n'a jamais été effleuré par les péchés. Sa sainte nature humaine pouvait seulement par la mort expié le péché de l'humanité et il est mort comme un, comme un substitut il a subi toute la pénalité du péché il a offert sa vie comme rançon de la multitude et donc en conséquence il n'y a plus de jugement et il n'y aura plus de jugement pour celui qui croit en lui nous trouvons cela dans Jean verset, chapitre 5 et verset verset 24 donc comprenons bien que quand la parole fut faite chair, Jésus est, a pour nom Parole de Dieu. Quand elle a été faite chair, Jésus a pris dans sa personne la chair de toute l'humanité. Alors si le péché d'un seul homme, celui d'Adam, est jugé comme étant le péché de tous les hommes présents, passés et futurs, c'est parce que c'est en quelque sorte simplement parce qu'Adam est, est la tête de l'humanité. Et c'est par Adam que tous les hommes sont venus dans le monde. Eh bien, Paul nous dit de même, l'obéissance d'un seul homme, Christ, devient justification pour tous les hommes. Tant du présent que du passé. Christ étant en quelque sorte la tête d'une nouvelle humanité dans laquelle... L'homme entre par une nouvelle naissance, naissance d'homme. Puisque l'humanité doit être jugée, eh bien, le Fils de Dieu, l'homme, Jésus-Christ, a souffert sur la croix pour les péchés du monde, dans son esprit, son âme et son corps. Jésus-Christ a souffert sur la croix pour les péchés du monde, dans son esprit, son âme et son corps. L'homme pêche par l'entremise de, de son corps, et c'est par lui d'ailleurs qu'il éprouve la jouissance passagère du péché. Aussi, c'est le corps qui doit être le réceptacle de la punition. Qui pourra sonder les souffrances du Seigneur sur la croix C'était en son pouvoir d'échapper, il pouvait, il pouvait y échapper. Il a prié son Père, « Si si, tu si cette coupe pouvait passer loin de moi. Mais Jésus a offert son corps, il a subi les épreuves, les tourments impossibles à mesurer sans, sans vouloir le refuser pour nous-mêmes, bien sûr. Et jusqu'à la dernière minute, il a supporté, il a souffert, jusqu'au jusqu moment où il a pu dire que tout est accompli. Jean, chapitre 19, verset 28. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il rend son esprit au Père. Mais Jésus n'a pas seulement souffert dans son corps sur la croix. Je crois qu'on ne mesure pas, vraiment pas. Et... Comment d'ailleurs le mesurer La souffrance de son âme. L'âme de l'homme est l'organe de la conscience de soi. Jésus, avant d'être crucifié, a été... Euh, on a voulu lui donner du vin mêlé de mire euh, pour alléger sa douleur, comme cela se faisait pour tous les crucifiés romains on leur donnait cela c'était comme un, un soporifique en quelque sorte, mais lui l'a refusé Jésus voulait garder sa conscience intacte les âmes humaines ont pleinement joui du plaisir de leurs péchés, mais Jésus lui voulait subir dans son âme toute la douleur des péchés d'autrui il préférait cette coupe que le Père lui donnait à boire à la coupe que lui, qui lui ferait perdre en quelque sorte une partie de sa sensibilité. Mais quel opprobre ce châtiment de la croix Est-ce que vous l'avez réalisé C'était un châtiment qui était réservé aux esclaves, mais pas seulement aux esclaves, mais aux esclaves fugitifs quand on les rattrapait. Jésus n'a jamais fui. Jésus n'a jamais fui, il a accepté de faire face. Un esclave n'avait ni bien personnel, ni droit d'aucune sorte. Donc son corps appartenait à son maître, et il pouvait lui infliger la peine la plus infamante. Et vous savez que les esclaves étaient crucifiés nus. C'est les églises historiques qui ont voilé le Seigneur Jésus avec un voile à la ceinture mais il était nu et est-ce que l'on peut mesurer ce que ça voulait dire pour un jeune homme juif d'être exposé ainsi dans sa nudité d'homme devant le monde entier qui le regardait donc le Seigneur Jésus a pris la place d'un tel esclave il a été crucifié parce qu'il est venu en fait pour nous sauver de l'esclavage du péché, de l'esclavage de notre mauvais maître, de Satan, auquel nous étions asservis toute notre vie, depuis, depuis notre naissance, depuis notre venue au monde, nous étions sous l'esclavage de Satan. Nous sommes les esclaves de nos, de nos passions, de, nos, de notre caractère, de nos habitudes, nous sommes esclaves du monde, nous sommes vendus au péché. Mais le Seigneur, Jésus, mourut à cause de notre servitude. Il a porté notre honte sans en refuser la moindre parcelle. La Bible rapporte que les soldats prirent ses vêtements. Jean 19, verset 23. Il est nu quand il est crucifié. C'est vraiment là une des formes de l'opprobre qui s'attache à la croix. Et c'est vrai que le péché nous enlève notre plus beau vêtement, nous dépouille jusqu'à la nudité. Regardez Adam et Ève, quand il, Adam a transgressé l'alliance de son Dieu, quand Ève a pris le fruit à péché, ils se sont découverts. Les vêtements de lumière qu'ils avaient et de gloire qu'ils avaient dans la présence de Dieu, puisqu'ils marchaient dans le Jardin d'Éden avec Dieu, ces vêtements de gloire et de lumière disparu. Le Seigneur fut mis à nu devant Pilate et de nouveau au Calvaire. Comment son âme sainte allait-elle réagir face à de telles infamies N'était-ce pas un outrage à la sainteté de sa personne N'allait-elle pas être couverte de honte Qui peut pénétrer ce que sa sensibilité a dû subir dans cet instant tragique Parce que chaque homme avait joui de la gloriole du péché, il fallait que le Sauveur acceptât toute la honte du péché. Non. Personne ne pourra jamais savoir quelle plénitude de souffrance notre Sauveur a subi sur la croix. Nous portons souvent nos regards sur ses souffrances physiques sans trop nous arrêter au sentiment de son âme. Pourtant, euh, nous voyons dans Jean 12, verset 27, une semaine avant la Pâque, on l'entendait confesser « maintenant mon âme est troublée ». Il a il a la croix en vue pour lui. Et de nouveau, dans le jardin de Gethsémané ce soir-là, il a dit la même chose. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Matthieu 26, 38. Alors, sans de telles paroles, c'est à peine si nous penserions à ce que son âme a souffert. Son esprit aussi a souffert Il va, Le Seigneur va, va devoir souffrir dans les trois dimensions de son être Alors son esprit a aussi souffert L'esprit c'est donc cette, cette partie de l'homme qui l'équipe pour communier avec Dieu Le Fils de Dieu était saint, irréprochable, sans tâche Séparé des pécheurs Il est homme, mais il est Dieu Son esprit est uni au Saint-Esprit Dans une parfaite communion Jamais son esprit ne donna la, le, le, le moindre signe de perturbation ou de doute Car il avait toujours avec lui Et il le répète Il avait toujours avec lui la présence de Dieu Il dit « Je ne suis pas seul » Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Vous trouvez cela dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, versets 16 et 29. Et il pouvait faire cette prière pour cette raison. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Jean Chapitre 11, versets 41 et 42. Vous vous souvenez, c'est pour la résurrection de, de Lazare. Pourtant, quand il est sur la croix, il va s'écrier. Et nous pouvons bien penser que si jamais il y eut un jour où le Fils de Dieu avait besoin de son Père, c'était bien celui-là. Et bien, il s'écria, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné chapitre 27 de l'évangile de Matthieu, verset 46. Son esprit fut violemment séparé de Dieu. Comme il sentit intensément cette, cette séparation, cette, cette solitude, cette désertion, c'est le temps des trois heures sombres. Mais c'est la rançon qu'il paya pour tous ceux qu'il voulait sauver. Le péché affecte très profondément notre esprit. C'est pour cela que en fait le fils de Dieu, si saint qu'il fut, dut quand même être violemment arraché du père car il portait les péchés des autres. Il subit cette séparation spirituel pour nous afin que notre esprit à nous afin que notre esprit à nous puisse de, de nouveau de nouveau communier avec Dieu c'est ce nouvel esprit qui va nous être donné dans le cadre de la nouvelle alliance selon la parole que Dieu a dit dans Ézéchiel. j'aimerais dire encore que être abandonné de Dieu c'est la conséquence du péché à la croix, notre humanité pécheresse a donc été jugée à fond parce qu'elle a été jugée dans l'humanité sans péché du Seigneur Jésus. En lui, l'humanité sainte a remporté la victoire. Quel que soit le jugement qui doit frapper le corps, l'âme ou l'esprit du pécheur, des pécheurs, de nous, c'est sur lui qu'il est tombé. Il est notre représentant. Il est, il, est, il est notre substitut. Par la foi, nous sommes unis à lui. Sa mort est considérée comme notre mort. Et son jugement comme notre jugement, notre esprit, notre âme, notre corps ont déjà été absolument jugés et pénalisés en lui il n'en irait pas autrement si nous avions été punis euh, nous-mêmes en tant que personne. C'est pour ça que l'apôtre Paul il va pouvoir dire dans Romains 8, verset 1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes amis, voilà ce qu'il a accompli pour nous. Voilà quel est notre statut devant Dieu. Car celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, 7. Donc, en ce qui concerne notre position, nous sommes déjà morts dans le Seigneur Jésus. Il appartient, il appartient simplement au Saint-Esprit de traduire ce fait dans notre expérience. C'est le travail du Saint-Esprit de nous convaincre. La croix, c'est là où le pécheur, esprit, âme et corps est jugé à fond. C'est par la mort et par la résurrection du Seigneur que le Saint-Esprit de Dieu est capable de nous communiquer la nature de Dieu. J'aimerais répéter cela. C'est par la mort et la résurrection du Seigneur que le Saint-Esprit de Dieu est capable de nous communiquer la nature de Dieu. La croix porte le jugement du pécheur. La croix proclame son indignité. La croix crucifie le pécheur et libère la vie de Jésus-Christ. Donc, désormais, quiconque accepte la croix, l'œuvre de la croix, naîtra de nouveau par le Saint-Esprit et recevra la vie du Seigneur Jésus. Amen, qu'il en soit ainsi dans chacune de vos vies.